Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder comment euh, installer euh, Xamp euh, pour euh, Windows. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un environnement de développement euh, web, donc un serveur web euh, qui peut comprendre le, le PHP et euh, un serveur de, de base de données. Ça, pour que tout ça fonctionne ensemble, donc on va, on va utiliser Xamp. Alors, pour télécharger Xamp, on va sur le, le site Apache Friends. Donc c'est le voilà c'est sur site là qui est distribué euh, exemple on va donc on va nous on va prendre euh, on va prendre donc pour Windows on va prendre par exemple euh, la version euh, 7.1 ou même 7.2 allez hop on y va je télécharge la dernière version de, de PHP voilà le téléchargement est commencé bon maintenant on va aller ouvrir euh, le dossier de téléchargement pour retrouver donc notre applicatif donc euh, voilà c'est notre exemple pour windows euh, pour version de php 7.2 7 donc je double clique dessus pour lancer l'installation donc euh, bah, on autorise euh, l'installation installation démarre on accepte euh, l'avertissement et donc on fait une ex pour commencer l'installation. Alors finalement tout se passe ici. Donc exemple, ça permet d'installer plusieurs serveurs. Donc le serveur Apache est obligatoire. Le serveur donc, qui a écrit My, MySQL, mais on va c'est un serveur MariaDB My, maintenant, donc ça on va le conserver. Le serveur FileZilla, c'est un serveur FTP, on n'en a pas besoin, pas la peine de l'installer. Un serveur de messagerie qu'on n'installe pas non plus. Tomcat, c'est si on faisait du Java, pour nous c'est pas notre cas. PHP est obligatoirement installé, euh, dans exemple, Perl, on n'en a pas besoin. PHP, admin, webalizer, et Fake Sendmail, Donc on n'en a pas besoin euh, non plus. Donc on conserve Apache, c'est notre serveur web HTTP. MariaDB, notre serveur de base de données. Et PHP qui va être notre langage, qui va nous permettre de générer euh, des pages. Pour notre serveur web. On reste dans le, dans le dossier par défaut. Donc c'est C, c euh, exemple, tant hein, qu'à faire. Pas la peine. Euh, là, je vais décocher learn learnment bot euh, bitnami et on fait next. Et euh, donc, c'est parti, l'installation commence. Donc, euh, voilà, maintenant l'installation euh, vient de se terminer. Donc, on va démarrer ce qu'on appelle le, le panneau de contrôle d'exemple, hein, qui va nous permettre de, de contrôler les différents serveurs euh, d'exemple. Donc, au premier démarrage, on nous demande la langue. Donc on va prendre l'onglet. Oui, on, repart, on redémarre l'application. Et donc on va se retrouver avec le panneau de le contrôle d'exemple. Le panneau de contrôle est démarré. Donc là, on voit que le serveur Apache, il n'est pas démarré. Donc je clique sur Start pour le démarrer. Je pourrais démarrer par exemple le serveur MariaDB. Je cliquerai aussi sur Start. Donc là, mon serveur Apache, il est démarré. Sur le port 80 pour HTTP, 443 pour HTTPS. On va aller juste regarder. La page d'accueil, donc on va aller voir en 127.0.0.1, voilà c'est la page d'accueil. Donc exemple, il fait une redirection vers un sous-dossier hein, quand on n'a rien de fait spécial, donc il s'appelle Dashboard. Donc là, la redirection a bien lieu et on se retrouve bien sur la page d'accueil d'exemple euh, avec notre PHP version 7.2. Donc euh, bah, tout est OK pour cette installation. Donc, on va s'arrêter là hein, avec notre serveur web en état de fonctionnement. Donc Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.